De toute façon, le rythme, ça sert à rien. Speed C'est pas que pour les guitaristes, et je vais vous le montrer. Moi, je trouve ça hyper cool. <rire> C'est parti Alors, on a le looperboard Hey Bienvenue dans la boîte Aujourd'hui, on va encore parler matos. J'ai envie de vous parler d'un pédalier de guitare, mais pour ça, il faudrait que je l'ai. Jean-Michel Looperboard Looperboard, comment on va le mettre Parce que c'est un pédalier. Jean-Michel, c'est quoi ta proposition Avec les pieds T'es sûr que par terre c'est bien Parce qu'on ne le voit pas super bien, quoi. Je suis pas sûr, honnêtement. Non, non. Bon, avec les mains ça sera bien, non Ouais, ça sera mieux. Le Looperboard, c'est un appareil qui est vraiment cool. Mais les gens pensent que c'est un truc qui est que pour les guitaristes. Non, c'est faux, c'est pas que pour les guitaristes. Et je vais vous le montrer. En fait, l'idée là, c'est d'utiliser ce looper pour faire une musique un tout petit peu ambiante, un peu sympa. J'ai trouvé que cet appareil, le looper board, c'était vraiment adapté à ce type d'usage. En particulier quand on a des machines qui sont monophoniques, par exemple des synthés monophoniques, comme le Microfreak que j'ai ici d'Arthuria, bah, c'est très cool de pouvoir enregistrer plusieurs couches de ce synthé pour pouvoir arriver à faire une composition sans forcément avoir besoin d'un ordinateur. Moi, je trouve ça hyper cool. Allez, c'est parti Par exemple, je vais prendre une basse, celle-ci. super bien du cutoff vous avez vu ça et cette basse je vais euh, la mettre avec euh, quelques autres sons comment ça va fonctionner c'est très simple dans le looper board je peux lui dire que tout ce qui va entrer par l'entrée numéro 1 ici va aller dans chacune des quatre pistes et ensuite je vais pouvoir ajouter comme ça différentes couches ça c'est facile on va dans le menu audio routing et là dans input on peut aller lui dire d'aller enregistrer la piste 1, parfait. Donc une fois que j'ai fait ça, l'interface est relativement simple. Vous avez un bouton général pour euh, démarrer et arrêter. Et quand on veut enregistrer, bah, il suffit d'appuyer là. Là je suis sur un tempo hyper ambiante. Et comme je fais de l'ambiante, le clic, euh, bon, c'est pour les faibles. De toute façon le rythme, ça sert à rien. Il n'y a qu'à voir comment joue Jean-Michel. Je vais commencer par le pad, ok un petit pad qui va nous permettre de faire cette petite ambiance très cool sur lequel je vais pouvoir ensuite utiliser les effets du Looper Board parce qu'il y a plein d'effets à l'intérieur du Looper Board et ça va me permettre de vraiment mettre en place tout mon set ambiante et avoir quelque chose de vraiment extrêmement sympathique. C'est parti Ah oui, il y a du clic facile, j'ai juste appuyé appuyer sur le bouton et ça se met à boucler tout seul. Là je vais rajouter ma basse, change de son, ah, c'est parti. Bien là Ok. Donc là, j'ai fait... Je vais faire stop. Bon là, j'ai fait un truc assez basique. Et ce qui va être intéressant là, c'est de pouvoir utiliser les effets du Looper board. Pour pouvoir utiliser ces effets, il y a un bouton FX. C'est parti. J'ai déjà préparé un effet ici. Alors, quand on veut ajouter un effet, c'est simple. Il suffit d'appuyer sur le petit plus. Et puis là, on a cette interface où on nous propose différents types de presets. Donc là, moi, je vais sur Studio, par exemple. Il y a un petit synthé. Ah <rire> ouais, c'est plus sympa. Close. Après, je peux l'allumer ou l'éteindre avec le sélecteur. Mais surtout, je peux aller lui dire que je le mets soit sur l'input 1, 2, 3, 4 ou sur l'une des 4 tracks qui sont déjà préenregistrées. Pour régler les effets, c'est simple. On appuie sur ce bouton. Et puis là, on a à notre disposition plein d'effets différents. Vous voyez, pitch, disto, des effets de modulation, du delay, de la reverb, compresseur et EQ. Et en fait... Pour mon set ambiante, je vais mettre de la réverb et du delay. Donc c'est ce que j'ai fait dans le premier effet là-haut. Je vais le mettre sur la track 1 que j'ai déjà enregistrée et je l'allume. Allez, un autre petit son pour la route. Mais j'aimerais bien que l'effet maintenant, pendant que je le joue, il soit appliqué à ce troisième son. Là, j'ai mis un effet sur mon premier pad. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un effet sur l'entrée numéro 1, qui sera un effet différent de l'autre effet. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut avoir des effets différents entre les différentes pistes, les entrées. On peut faire tout un tas de trucs. FX, c'est sur la piste 3. Studio. Input 1, et là je vais mettre dans mon delay, je vais mettre du feedback, je vais bien le noyer. Dans ma reverb, je vais mettre une longue reverb et je vais la mettre en mode all. C'est parti Ah, c'est sympa, j'ai juste enregistré un bout d'audio sur les deux pistes, mais le truc sympa avec un looper, c'est qu'on peut évidemment faire de l'overdub, ça veut dire enregistrer par-dessus encore une couche d'audio, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ma première basse, et je vais prendre un octave plus haut par exemple, deux. Oh, c'est beau ça J'adore, j'adore. C'est parti sur la piste numéro 1. C'est top Vous aimez cette note Non. Ça suffit Vous en avez assez vu. Moi, j'ai bien aimé. Pas vous D'autres fonctions hyper sympas. Quand j'appuie sur ce bouton jaune, j'ai accès à ce menu. Et là, si je vais sur transpose, je peux préparer à l'avance des transpositions pour mes différentes pistes. Et je peux les allumer et les éteindre en une seule fois. Ça fait ça. Dans le menu, il y a aussi un autre truc dont je voudrais vous parler, c'est le pile qui est là. Cette fonction, elle va permettre d'aller peler chacune des couches individuellement d'audio qu'on a mis sur les différentes pistes. Alors là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de là, je vais éteindre cette piste là. Et là, vous vous souvenez, j'ai enregistré plein de trucs là-dessus sur la piste 1. Bah, si je vais dans pile, Vous voyez que sur la track 1, j'ai trois layers, trois couches. Bah, je peux les enlever en appuyant sur ce bouton, une par une. C'est bien ou pas Bon, après le problème c'est qu'il n'y a plus rien. C'est... bon. Ça arrive. Dommage. C'est dommage, parce que je voulais vous montrer un autre truc. Ouais, mais bon, oh, ça va. Oh. Dommage, on peut pas se dépiler. C'est pas grave, c'est pas grave Ça n'a pas... aucun problème, aucun problème Autre fonction très cool. Je peux changer la vitesse si j'ai envie. Speed Tac Wow. Pas mal, je suis au quart de la vitesse là quand même. Waouh <rire> Calme-toi, calme-toi, du calme. Sérieux, c'est pas cool En plus, ce looper board, il a le bon goût de faire aussi carte son. C'est-à-dire que si vous le branchez en USB, vous allez avoir à votre disposition les quatre pistes en entrée que vous allez pouvoir enregistrer directement dans votre station de travail audio numérique. Et ça, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée par rapport à d'autres loopers. La possibilité d'utiliser cette machine comme une carte son, assez simple. Donc deux produits on a en réalité. Cool Ouais. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien.